En part la force, je ne vais pas pour Zamika. Hein? Parce que Zamika est arrivé à Capestin, mais Zamika est sorti loin. Zamika est sorti très loin pour arriver à Pesté. Et il arrivé à Capestin. Non, inquiète ça. Véronique, viens me voir. Viens me parler de Zamika et viens me dire comment Zamika, pourquoi Zamika est arrivé à s'il te plaît. Alors, oui, ne oui. manquez pas les crayons, hein? oui. Ok. Alors, oui. Zomika, nous sommes restés parce qu'il y a aussi un comme nous même Zomika, c'est avec Carole qu'on a tenu, on va dire, anti contact parce que Carole était venu pour apporter ces si gens-là dans ces groupes Et je vois de là, on dit qu'on a bien envie qu'un groupe aille, qu'un groupe aille venir pour faire une prestation pour bon nous et un à remercier merci. Donc, c'est le monde dit Saint-François. Vous avez une bonne Voilà. Vous avez une bonne nouvelle. Vous avez une de nouvelle. Vous ça une bonne nouvelle. Vous la une Vous avez une bonne Vous Vous avez une bonne Vous avez une bonne nouvelle. Vous avez pas Vous Et puis qui alors? Et puis au chalot? Et puis à moi qu'à qui Et puis Et qui alors? Et puis moi il a dit, c'est moi, moi. Oh, yo, yo. Il a dit, c'est moi, moi. Il a dit, moi, qui est mort. pas moi qui Il a dit, moi, qui est pas a pas moi je remercie en tout cas l'association d'avoir invité à cet hommage. Monsieur le maire d'être ici présent, la société immobilière de la Bloodloupe, les locataires, la résidence de petits, la famille, les amis. C'est vrai, vous avez tout dit concernant Louis petit, c'est vrai que c'est étonnant, on le sait. Hein. Il aimait les gens tout simplement. Il y avait la simplicité. Là, ce qui le connaissait pas, surtout, il arriva en Guadeloupe en 1984, euh, c'était dans le cadre de son service militaire, la société bien à Guadeloupe, et il nous quitta 30 ans après, à l'âge de 50 ans. Donc on voit bien que quand il disait, mais j'ai passé mon temps en Guadeloupe, je suis un Guadeloupéen, je pense qu'il me disait vraiment du cœur. Et franchement, il a œuvré pour les associations, parce que je vois encore tout le, chaque samedi, premier samedi du mois, il réunissait les, les associations ainsi que les locataires. Franchement, euh, c'était vraiment un très bel hommage. Dix ans déjà, c'était émouvant, mais moi j'ai toujours une seule question, mon fils et moi, qu'est-ce qui s'est passé le 8 octobre 2012 On pensait sincèrement, on s'est dit, les années, bon, on s'est écoulé. Peut-être qu'au bout de dix ans, on saura, on je compte qu'en dix ans, c'est comme si c'était hier. Mais il y a toujours un peu d'interrogation. Merci encore pour cette belle journée. Merci Madame. Petit, ça va être beaucoup d'émotion qu'on vous remet la fleur. Okay. Ainsi qu'un portrait. L'artiste qui a dessiné cette œuvre, elle est où Spontanément, c'est juste un dessin sur du papier, avec un décor, avec du mahogany, pour rappeler le côté local. Voilà, donc voici mon interprétation de M. Loïc Petit. Artiste. Georgie, je te laisse expliquer comment ça s'est passé. Alors, sans toute simplicité, le café appelle à moi. Euh, comme euh, je réalise euh, aussi euh, des sculptures, j'ai réalisé une sculpture euh, en papier, c'est du papier. J'ai voulu montrer qu'avec des choses simples, on peut faire euh, des choses euh, extraordinaires. Donc, euh, elle m'a lancé le défi, donc euh, je me suis mise au travail et j'ai réalisé ceci, cela pour euh, rendre pour, euh, enfin, hommage à ce monsieur, à ce grand monsieur qu'a été euh, M. Loïc Petit. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai que la plupart des personnes ne connaissaient pas M. Loïc Petit puisque nous, on a intégré euh, la résidence en 2014. Mais euh, par rapport à toutes les, tous les témoignages, toutes les personnes qui nous ont côtoyés pour nous expliquer comment il était, j'ai l'impression d'être vraiment proche de lui. Et je pense que la, la plupart des, des membres de l'association ressentent la même chose. J'ai l'impression qu'il est là, qu'il est autour de nous, qu'il donne la force de poursuivre notre œuvre. Parce que c'est pour cela qu'aujourd'hui aussi, euh, pendant que vous êtes là, nous allons inaugurer notre espace de vie sociale, puisque lui... Euh, au niveau, je pense qu'il aimait bien la cohésion sociale. Donc c'est l'opportunité d'inaugurer cet espace aujourd'hui. Bon ben, on, on y était. Donc on, on déclare officiellement ouvert l'espace de vie sociale, le marquis, ici à Gabriel Zambello. Au revoir. C'est Bon, je Ouais Bravo Tu, tu, tu ne peux rester loin. Les petits points oranges, c'est votre travail, c'est votre réalisation. Venez profiter de votre travail, tout cela. Ça. ça va, mon cher mère. la Ben, la ville de Capesseur est très heureuse hein, ce matin de procéder donc, à l'inauguration de l'espace de vie sociale Le Marquis. L'occasion au travers donc, euh, du travail initié par l'association des locataires de Loïc Petit de pouvoir mettre en place ce lieu de convivialité, d'échange mais surtout de partage parce que nous l'avons vu, surtout au lendemain de la tempête Fiona on a besoin de ces gestes de manière à pouvoir se retrouver ensemble mais surtout mettre en place cette animation sur toute l'année de manière à pouvoir briser l'isolement et surtout faire en sorte que le vivre ensemble puisse trouver donc toute sa définition